bon alors bonjour nous sommes justement ici sur la caravane des quartiers avec annick massal qui est une artiste et qui vient nous parler un petit peu de son art bonjour madame massal oui, bonjour c'est quelle quel... radio andy fm martinique radio andy fm andy, radio andy fm martinique bonjour voilà. alors je suis annick massal animatrice en sérigraphie pochoir mm -hmm. alors qu'est ce que c'est que le pochoir? c'est une technique de pression sous tissu alors, au départ, soit on dessine, soit on, on utilise le cutter. On peut dessiner, on, on, ça, la, le, le pochoir montre que on est, le crayon n'est pas le seul vecteur graphique. On peut également dessiner avec le cutter et réaliser notre pochoir. Mm -hmm. Alors, une fois qu'on a réalisé le pochoir, soit au cutter, on a dessiné et on a découpé. Ensuite, on va imprimer sur un support. Alors là, comme vous voyez, il y a une robe traditionnelle qui est imprimée euh, euh, en... Elle est imprimée avec euh, des feuilles, mais tout ce qu que, que j'essaie de faire, c'est de rester local, de rester mais dans mon environnement, en fruits et fleurs tropicaux. Alors là, ce sont des fleurs, le croton qu'on voit tous les jours, euh, et c'est réalisé euh, sur euh, différents types de crotons qui sont réalisés sur euh, euh, la robe traditionnelle, la robe grand-mère. Alors donc j'ai une question, Donc si on a un support, par exemple un t-shirt, ah, oui, oui, oui ou un vêtement à faire imprimer, je crois que c'est vous qui imprimez, donc pour un oui, restaurateur au carbet, c'est pas vous Non, non, non, non j'ai pas tout ça, de, ah, de, de, Parce tout de, que... ça que j'ai appris au CERMAX, je vais le dire, hein, oui. par Luc Marlin, et après j ai, j ai, je me suis euh, exprimé, je me suis euh, développé euh, tout seul dans, dans plusieurs euh, expos, j'ai fait aussi une expo aussi à Saint-Pierre, le marché oh. d'Antan, et euh, également à la Trio, on en fait pas mal d'expos, de, je suis à l'origine de plusieurs expos en Martinique. Et alors donc, vous faites des pièces uniques, si par exemple moi je choisis juste d'imprimer une chemise ou un t shirt je viens vous voir. Et euh, voilà, je souhaiterais avoir des feuilles, des, des bandolilles. Alors j'essaie de rester euh, dans mon environnement, d'avoir envie de garder mon entité en de ne pas, par contre, je ne pas, pas euh, racisme, mais hein, c'est seulement qu'on a tout un environnement rempli de richesses. La Martinique est remplie de richesses, alors je reste dans mon environnement et je, je crée à partir de mon environnement. Exemple, si vous, on voit la mangrove, il y a les racines aériennes. Il y a les crabes tout ça on peut aussi faire une association de, de, de, de racines et de crabes c'est un exemple. Vous avez des feuilles de croton, des fleurs et etc. etc. Si vous voulez. Donc, euh, si je comprends bien, donc, on, on peut venir vous voir si on a une idée pour imprimer, euh, vous nous dites si c'est possible ou pas possible, et alors mais, je vous, que vous nous laissiez vos coordonnées, comment on peut vous joindre, si un auditeur a envie euh, justement de faire imprimer euh, une chemise, ou, un vêtement ou une robe hein, unique pour le carnaval ou je ne sais pas mais bon mais je vais pas donner mes coordonnées personnelles non que mais que vous, vous, de... vous avez contacté le, le centre culturel de, de Chelcher mm -hmm. et il y a Mme Zobda, M. José Alpha qui peuvent vous euh, vous donnez mes coordonnées. Voilà. Donc voilà, donc les auditeurs qui êtes intéressés, vous pouvez compter par, par le biais du centre culturel, contacter madame Ma, Annick Maillant. Pas... Massal, Massal. Massal. Massal, pardon, Annick Massal. Si vous voulez avoir euh, voilà, une impression originale sur un de vos vêtements, bah voilà, vous, la, vous pouvez contacter via le, le centre culturel de voilà, exactement. Autrement, dernière question que trouvez-vous de cette manifestation, la caravane des quartiers Eh ben, pour une fois, il y parce que j'en ai jamais connu un interview. J'ai eu l'occasion enfin, par, par, par le biais de, je veux dire, de faire la pub, mais quand partie du de voir qu'ils avaient déjà réalisé. Et je crois que c'est à Fontlayer. Dans la démarche, ils m'ont dit. Ils ont, ils ont, moi, je connu, j'ai vu à la démarche. et trouvé ça génial. et mais, mais par contre, euh, là, ça commence le vendredi, le temps de s'installer, je pense que ce soir, d'ici cet après-midi, il, il y aura beaucoup plus euh, de, de personnes. Euh, de plus de comment ça de le, mon visiteur non pas, je pas dire, non pas le visiteur je veux dire seulement comme on a on a un grand village oui. le quartier c'est quand même c est, c est des cités c'est des, des lotissements mais tout ce, ce, ce public là doit se, se présenter voir ce qui se passe dans leur quartier voilà. ok voilà donc des, des, des copropriétaires des, des gens du les voilà, voilà, voilà, gens du quartier quoi voilà c'est ça sont, parce que c'est une manière de c'est c'est une forme de proximité pour pour euh, se rapprocher de l'art pour voir ce, ce que créent les, les artistes, comme moi-même j'habite ici à Grand Village, et d'autres encore habitent à Grand Village. C'est un moyen de, de, de, moyen de voir qu'il y a aussi des artistes à Grand Village. En tout cas, on vous remercie, on vous remercie beaucoup et puis euh, on vous souhaite euh, ben, une belle exposition et puis euh, ben, beaucoup de succès pour vos, euh, vos, vos œuvres artistiques, parce que c'est des œuvres artistiques. Et euh, euh, dernière question, les, les peintures, enfin les. Que vous utilisez c'est des, des, des, des peintures qui sont pas allergi, allergisantes, c'est des trucs que... non non c'est de la peinture à l'eau c'est de la cétacolore, de l'ampou tissu voilà c'est écrit cétacologue pour tissu okay. et euh, on utilise des brosses des, des brosses accrochées pour épuiser alors il dit que j'ai mon t-shirt là je me fais donc là je frappe et j'imprime alors je vous l'ai dit que c'est un art asiatique hein. C'est un On C'est okay. un avant. On a eu un avant-goût la. Mais au choix parce que les hommes des cavernes aussi, déjà avec les, la pointe de leurs leur, leur mains, pouvaient déjà faire des impressions. Ah oui. On pouvait, pouvait déjà parler de. de de, de, de, Alors de, de, de pochoir si vous voulez voilà. des pressions sur support et après. D'abord c'est une technique, une technique qui a, qui a été inventée euh, par les, les hommes, premiers hommes et bon, qui a été évolué avec voilà. euh, le temps, on a, on a découvert en Asie, on voit chez les Indiens, parce que j'ai eu l'occasion de voir un documentaire que les Indiens utilisaient beaucoup le pochoir aussi, les Asiatiques, les Chinois, tout ça, mais les Indiens ils font des techniques bien spécifiques en, en matière de pochoir. En tout cas, c'est très joli et on invite justement bah, nos éditeurs à venir découvrir tout ça hein, sur la caravane des quartiers qui sera encore là demain vous serez là demain. Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui et demain donc euh, 1er et 2 avril hein, ici à euh, Grand Village. À Grand Village donc c'est facile à trouver, hein, c'est sur euh, le parcours de santé de Grand Village, voilà, très facile à faire les euh, cherche Haute-Perville. Voilà. Un très bientôt